Non, mais c'est bon, tu nous auras plus, hein, youtubeur de merde, toi et tes blagues. <rire> une blague? De quoi tu parles? Que la saison 2 a en fait été annoncée. Une troisième saison de Classroom of... Une blague? <rire> vous vous souvenez de No Game No Life, l'animé avec le frère qui pécho sa demi-sœur en jouant aux échecs? Hmm... Non non, ça me dit rien, genre euh, vraiment rien, mais… C'EST génial Depuis la dernière fois, on avait vu qu'une grosse annonce attendait No Game No Life, on espérait tous encore une saison 2, et on nous a dit de nous faire enculer, et de repasser le siècle prochain, un plaisir, mais c'était juste le renouvellement du manga de la série, parce que le manga de base s'était arrêté depuis un bon petit moment, cela étant qu'en plus de ça, le manga se retrouve toujours mis de côté car le projet semble abandonné, ce que beaucoup de fans regrettent bien sûr, car pas tout le monde est très friand du format roman léger que sont les light novels. bien que cela n'arrête pas tout le monde pour autant, faut croire que ceux qui kiffant de passer la Regardez-moi ces covers, sérieux Alors qu'une possibilité de suite se faisait aussi lointaine qu'une suite pour High School of the Bar, j'ai reçu alors un choc, je suis parti, j'ai lavé mes mains, j'ai giflé mon frère, et enfin, j'ai vu dans ma main… ça me dit toujours pas c'est quoi son putain de nom Franchement, ça me paraissait déjà un peu évident, déjà, l'anime qui commence à se faire vieux, mais qui a toujours le soutien et la reconnaissance des fans, ce qui est en général un facteur essentiel pour une œuvre qui veut recevoir une suite, surtout avec une ancienneté pas aussi grande que les autres, sachant qu'en plus, les chiffres du light novel sont pas dégueux, donc niveau popularité et financier, tout était bon et tout pouvait laisser croire qu'un jour, un miracle tapera à la porte, pour nous annoncer une deuxième saison Il ne manquait plus qu'à l'œuvre de recevoir le coup de pouce qu'il fallait, et donc un matin, je me lève et que vois-je de par mes sources hautement confidentielles, que la saison 2 a en fait été confirmée, et qu'elle était déjà en cours de production. Ça aura pris du temps, mais nous y voici enfin, je suis plutôt content, l'anime reçoit enfin ce qu'il mérite depuis très longtemps, et les fans, moi y compris, ne peuvent être qu'enchantés de cette nouvelle, qui va faire trembler internet et Pôle emploi aussi. Et en plus, si c'était que ça! Garde pas mes contacts ultra confidentiels et mon hacker professionnel à titre Orange recruté sur Discord, Ouais, Yurin, comme je t'avais dit, en voulant exercer mes compétences euh, de hacker, j'ai réussi, grâce à la faille Lock4Shell, à m'introduire sur les serveurs de Netflix. Et de quoi, en utilisant l'attaque de Dirty Pipe, j'ai pu récupérer plein d'infos sur les prochaines saisons. Et euh, je te spoil pas, mais je peux te promettre qu'il y a des trucs vraiment coussins Bref, je t'envoie ça, c'est cadeau J'ai réussi à avoir accès aux bases de données de Netflix Et j'ai justement remarqué qu'en fait, l'épisode 1 de la saison 2 était déjà sorti Et reste disponible pour les hommes de culture de YouTube Donc c'est-à-dire moi et mes abonnés, évidemment D'ailleurs, pour ça qu'on y retrouve certains de vos commentaires Je dois dire que vous êtes plutôt perspicace, bravo à vous On l'a enfin fait, et toutes ces années de forçage ont servi à quelque chose Il ne reste plus qu'à profiter de cette deuxième saison qui nous a offert et faire un grand fuck à tous ceux qui n'y ont pas cru et qui nous ont craché dessus depuis toutes ces années, tous ceux qui sont pas des croiveurs, moi je dis Believe, croive en vos rêves, et si ce n'était encore que ça, car également une troisième saison de No Game No Life a été annoncée c'est dur la vie de youtubeur